To vote and decide themselves. Je suis pour un printemps européen, mais après, ce qu'on y est dedans Une question très concrète pour une réponse très concrète. OK Super. Donc ça y est, vous êtes dans le bureau. C'est vous le président de la commission. C'est oui, votre, votre premier jour. C'est votre premier jour au boulot. Gagné, vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est votre premier jour au boulot. Qu'est-ce que vous faites très concrètement pour les jeunes européens euh, La première chose, c'est euh, créer une, une, une commission euh, dans laquelle euh, la moitié des femmes, des, aussi des, des, des commissaires qui ont quelque chose à, qui sont jeunes et on commence tout de suite euh, à, à développer un, un plan pour créer des places de travail par une intégration accélérée de euh, marché européen. Et européen. Comment vous faites ça Bien, Au niveau digital tout d'abord. On n'a pas de marché intérieur au niveau digital. C'est pour cette raison que toutes les grandes firmes, entreprises comme Google, Facebook, Twitter sont des entreprises américaines. Parce qu'on n'a pas l'ampleur avec notre marché qui est encore national. La même chose pour, euh, Je fais la même chose pour euh, les banques euh, et pour le marché des capitaux, parce qu'un jeune qui peut, veut avoir aujourd'hui un crédit, il ne trouve pas de crédit et certainement pas un taux réduit pour commencer quelque chose, par exemple une initiative qu'il a. Euh, par exemple, ses parents ne peuvent pas être garants quand ils habitent à Bruxelles euh, et lui, il a une idée en Italie par exemple, il veut avoir un crédit, impossible et le taux qu'il doit payer c'est exagéré. <rires>